Bonjour à tous, on évoque souvent la difficulté qu'ont nos acquéreurs à se projeter dans un bien immobilier. C'est une réalité. Beaucoup de nos biens sont soit vides, à rénover ou parfois surchargés. Il faut donc aujourd'hui apporter à l'acquéreur une visibilité immédiate sur ce que peut devenir le bien. Alors pour ça, il existe des solutions digitales extraordinaires, ce qu'on appelle le homestaging virtuel. Une société partenaire également avec laquelle nous avons l'habitude de travailler, qui s'appelle Rinov, va vous permettre d'améliorer tous les intérieurs des habitats que vous aurez à vendre. Donc ça va aider vos acquéreurs à se projeter, mais surtout c'est un super outil pour vos clients-vendeurs. En effet, quand vous allez leur proposer cette solution pour améliorer leur bien qui est parfois justement trop encombré, vous allez davantage réussir à les convaincre de travailler avec vous et notamment sur le mandat exclusif.